Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va résoudre algébriquement un système d'équations du premier degré à deux inconnues. On va utiliser deux méthodes différentes. Dans un premier temps, on va utiliser la méthode de substitution. Ensuite, on va utiliser la méthode d'égalisation. Alors, restez avec moi. Donc exercice, pour offrir un cadeau à l'un d'eux, les élèves d'une classe ont collecté 75 dirhams en pièces de 2 dirhams et de 1 dirham, soit 45 pièces en tout. Donc la question c'est que de déterminer le nombre de pièces de chaque sorte. Pour résoudre cet exercice, on doit traduire euh, les hypothèses sous forme d'un système d'équations du premier degré à des inconnues. Donc, on appelle x le nombre de pièces de deux dirhams et y le nombre de pièces de, de 1 dirham. Donc, on a l'expression que les élèves d'une classe ont collecté 75 dirhams en pièces de deux dirhams et de 1 Donc, cela va traduire sous forme de de l'équation 2x plus y qui est égal à 75. Et l'expression 45 pièces en tout nous permet d'écrire x plus y qui est égal à 45. Donc, on a traduit l'hypothèse sous forme d'un système d'équations de deux inconnus. Donc, le système 2x plus y est égal à 75 et x plus y est égal à 45. Donc, on a des équations 2x plus y est égal à 75 et x plus y est égal à 45. Donc, pour résoudre ce système d'équations, dans un premier temps, on va se baser sur la méthode de substitution. Donc, euh, on isole y, cette méthode consiste à isoler y, ou bien x. Dans notre cas, on va isoler y. Donc, euh, y est égal à 75 moins 2x, donc c'est y là, c est égal à 75 moins 2x. Donc, on va garder la deuxième équation. Donc, c'est x plus y égale 45. Donc, après, on doit remplacer ce y-là par la valeur 75 moins 2x. Alors, on remplace y par sa valeur. Donc, y, on aura x plus 75 moins 2x. Donc, 75 moins 2x, c'est y. Donc, qui est égal à 45. Alors, on cherche le x dans la deuxième équation. Donc, ici, x plus 75 moins 2x, x moins 2x c'est moins x, moins x plus 75 est égal à 45. Donc, x est égal à 75 moins 45. Ça va donner x est égal à 30. Donc, on remplace la valeur de x, on remplace la valeur de x dans la première équation, on obtient y est égal à 15. Donc, on a trouvé x et y, x est égal à 30 et y est égal à 15. Donc, la solution euh, du système d'équation, c'est le couple 30-15. On a le couple x-y, donc x est égal à 30 et y est égal à 15. Donc, Mais la question ici nous demande de déterminer le nombre de pièces de chaque sorte. Alors, les élèves ont donc collecté 30 pièces de 2 dirhams et 15 pièces de 1 dirham. Donc maintenant on va passer à résoudre notre système d'équation avec la deuxième méthode, la méthode d'égalisation. La méthode d'égalisation consiste à trouver x en fonction de y dans les deux équations, ou bien y en fonction de x dans les deux équations, et on égalise. Donc, la méthode d'égalisation, on isole y dans les deux équations, donc y, donc la première équation, va nous donner y est égal à 75 moins 2x, dans la deuxième équation, y va nous donner 45 moins x. 45 moins x. Donc on a y ici ou y ici. Donc y et y. Donc ça veut dire que cette expression 75 moins 2x est égale à l'expression 45 moins x. On a donc 75 moins 2x égale 45 moins x. Alors x est égal à 75 moins 45. Ici, Moins 2x moins x. Si on remplace, si on change le, le moins 2x de, de l'autre côté, on aura plus 2x. Donc plus 2x moins x est x. Donc, x est égal à 75 moins 45. D'où x est égal à 30. Donc on a trouvé x est égal à 30. Donc il suffit de remplacer x par sa valeur dans l'une des, des deux équations. Et on va obtenir le y. Donc on remplace la valeur de x et on obtient y est égal à 15. Donc, la solution du système d'équation des x plus y est égal 75, x plus y 45, est égal 45, c'est le couple 30, 15 Ma vidéo touche à sa fin, alors à la prochaine vidéo pour d'autres systèmes d'équations avec d'autres méthodes. Au revoir.